Bienvenue sur Eden Kimmy, aujourd'hui, unboxing 3 cartons, 3 colis, on va voir ce que c'est. Euh, je propose qu'on commence par les petits. Allez, celui-là, le plus petit. Je me suis attaqué par les bouts de carton. Ouf, là, après. alors c'est, ah oui, donc ça c'est le socle pour la Wii U j'ai pris un ciseau mais j'en ai même pas besoin c'est bon, hop, ça saute tout seul alors, ouais, génial G génial pour mon setup, mon futur setup parce que là il est pas prêt encore mais un début j'ai le stream d'ex xl xl en plus bon bah ça fera ça fera moins de plaisir moins de maillot moins de resto pour moi j'ai jordan aussi un ami que vous avez vu euh à plusieurs reprises sur ma chaîne. Lui aussi, il veut se faire un setup. Et je pense qu'il veut faire du gaming aussi. Ben, quand, quand il commencera, ben, je vous ferai partager euh, sa chaîne. Ce sera peut-être concurrent, Jordan, non Mais non, je rigole. On s'en fout, nous, de la concurrence. Nous, ce qu'on fait, c'est par passion, par plaisir, pour faire partager aux autres. Pour divertir les gens. Alors attendez, je, vous faire, je vais vous faire voir mon desk. Alors, attendez, parce que... Il euh, faudra d'abord que j'arrive à ouvrir ce machin. Voilà. Magnifique. Il faudra déjà à m'en servir. Hein. C'est pas gagné. ça va faire beaucoup de choses à tester. Là, il y, a des, euh, il y a tous les logos, là, euh, mais euh, il y en a que je connais pour moi. Hein. Hop, je le mets là. Et bien sûr, il y a aussi le cordon. Il ne faut pas que je le perde, très important. Donc, euh, moi, je vais le remettre dans sa boîte en attendant. Le gros gros gros carton Bon on va pas dire non plus C'est pas énorme mais c'est un gros carton quand même Et ça pèse à peu près 2 kg euh, Une nuit je dirais Jolie boîte On va regarder ça Bon les notices il faut mieux les garder quand même au cas où même si généralement on les lit pas à flemme ah, qu'est ce que c'est que ça on va enlever la mousse waouh ça m'a l'air carré Oh, mais oui, je sais c'est quoi! Évidemment, c'est moi qui ai fait la commande. Euh, vaut, vaut mieux pas que je mette déjà mes traces de doigts dessus. C'est un, un ordinateur portable ACR. C'est enfin l'ordinateur gaming portable que je voulais. beaucoup de temps pour le choisir aussi beaucoup beaucoup de temps voilà donc euh, l'ancien le numérique que j'avais euh, je compte soit l'offrir le, soit le, à ma mère soit le vendre donc euh, voilà et bah je suis content il est joli je trouve bon hop ah, je vais là Il est moins lourd que l'autre Je vais vous faire voir l'autre Comment il était Alors voilà Ça c'est mon ancien ordi Numérique Il y a maintenant déjà euh, allez, euh, Je dirais un peu plus de 3 ans Et Je m'en sers pratiquement tous les jours Donc là Maintenant ça va être celui là dans très peu de temps, le temps de, le temps de retransmettre les logiciels et tout, euh, voilà, ça va me prendre pas mal de temps. Mais là, vu que c'est le coronavirus, on a le temps, hein, j'ai le temps, hein, j'ai le temps de tout faire. Dites-moi les amis dans les commentaires, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, de cet ordinateur-là. Je, je vous montre aussi euh, comment c'est derrière. Voilà, parce que le design ça compte quand même aussi, hein. voilà, là, sur les côtés, et ce côté-là, donc là, par contre, il n'y aura plus le lecteur euh, CD-DVD là que j'avais, mais ça, maintenant, ça, personne ne s'en sert, quoi, voilà. Maintenant tout se télécharge. Donc ma mon vieux jeu Tarzan, bah je sais pas, je le vendrais peut-être. <rire> en plus je l'ai sur la PS1, c'est exactement le même jeu que j'ai sur la PS1. Donc, voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez de cet ordinateur là. Par rapport à celui-là, qui est mon ancien ordi, et la différence c'est que c'est un ordinateur numérique euh, un peu plus vieux, euh, voilà. Celui-là il est de 2019. Celui-là je ne sais pas quelle année il est mais en 2016 je l'avais déjà. Donc euh, il doit être bien plus ancien que celui-là, bien sûr. Et voilà maintenant il ne me reste plus qu'à ranger tout ce bordel. Super Ça va faire du boulot. Voilà les gens, j'espère que cette unboxing vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser des pouces bleus, euh, faites partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et euh, bah je vous dis une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut